Let's go! Wouhou! Wouhou! Ok, c'est bon. Mais, et, et par contre, que nos nos vous allez voir à quel point le, le jeu est cool. L'OP a pas démarré tant qu'il n'y a okay. pas de Gomard, donc on peut encore dire tout ce qu'on veut. T'as tout foutu en ultra du coup? Euh. Non, j'ai pas osé, en fait. Je sais oh. pas trop si ça vaut le coup de me tout mettre en ult. R6, ça prend... Un... C'est bien opti. C'est bien opti je... Ouais, okay. tu, tu, genre tu peux te faire kiffer, gros. Bah à faire, je vais aller, je vais y aller step by step, tu vois. Je vais okay. passer par faible, médium, après top, je pense, tu vois. Step by step. Je vais essayer de jouer le heal, si jamais je peux, pour shielder l'équipe. Moi, on m'a dit que c'était top de prendre la meuf qui fait des trous dans les murs. Du coup, il faut aussi préciser aux gens qu'il y a les 18 agents de Rainbow Six Siege qui sont jouables dans le jeu. Mais tu sais que hier, j'ai dû faire, je crois, 3-4 fois le, le, le, le, le bon, tuto. Tu... Et du coup, j'ai débloqué plein de trucs. Si, débloqué de act, plein de trucs, je crois. Donc, là, j'ai un, deux, militaires. trois, quatre... De le truc, c'est que tu as, t as trois trucs ouais. où tu découvres réac. des nids de... d'endroits, ça mettait oui. fin à la mission. Et je de devais recommencer à chaque fois. Du coup, c'est pas très furtif, tout ça. En gros, as deux points sur la map quand tu fais le tuto. L'autre... comprends bien son nom, déjà. C'est pour des injections... Ça te balance des petits trucs qui s'accrochent au mur. Le jeu propose un plan de contenu post-lancement entièrement gratuit Disponible ça, cool. sur, sur PC, PS, PS5, PS4, Xbox One, Xbox euh, Series C'est dispo partout en fait <rire> est-ce que c'est pas incroyable ça Vous êtes prêts euh, à jouer à R6 Extraction Ouais, je vois, deux fuck, elle a une voix qui change Ouais C'est euh, pour ça qu'elle a une voix plus masculine que toi, Norvie <rire> Je vois pas de quoi tu parles, mec <rire> Il, Il va guider pas... Bah, écoute, j'ai envie le... de dire, tant mieux Le, le bro je suis là, Sauvetage. ok évacuez le vieil On reste groupir du coup hein. alors, on, on va se groupir, on, on avance ah ouais. tranquille A travers le mur vous, le, vous les voyez Actuellement non Sérieux tu les vois, vous les avez pas vu les deux à travers le mur là Non non Ok. J'élimine furtivement Annie <rire> alors, alors, alors surtout Il faut mettre le silencieux sur les armes dans les options Ah ouais ouais moi je l'ai direct. Sinon ça nous ah ouais. arrive dessus ah ouais. et même, même, ah même si on est chaud Ah ouais il faut expliquer. Euh. Sur, sur l'arme, genre quand t'es dans le menu, t'appuies sur. Enfin. C'était juste avant. Pensez à exploser tous les nids. Ouais, non. putain, Pourquoi je suis tout bleu Je suis d'adrénaline. Alors, c'est moi qui vous ai foutu tu un. un qui est, en fait, j'ai utilisé mon ulti pour tu vous, veux vous mettre de l'adrénaline. Mais regarde, j'ai... vais. C'est le moment pour utiliser l'ulti si je peux me permettre. Ouais, j'aurais ah oui, pas. Non, euh, oui attends, pas, euh. Pas attends, de... Norby, Norby, oh, bouge, ouais, pas, bouge ouais, ouais, pas Ouais, ouais, je bouge pas, promis. Pourquoi bon, tu tires dessus tu ouais, te la Oh Je sais pas ce que tu m'as fait C'est pour passer à des gars ou pas euh, Venez, venez On ah, se dirige ah, tous vers ah, ah, le truc jaune Il faut, faut qu'on joue ensemble je crois, je crois que non On va, oh, on va a être a en... Sinon on va être en difficulté Hop oh. on, doit, on doit activer ça non Allez go Pourquoi il y a marqué le scientifique Pourquoi Go exposer les nids Attendez je vais le faire Qu'est-ce que tu fais <rire> ah Elle le fait furtivement Voyons Faut pas se repérer chaud oui Voilà le colis Oh y'a le VIP, il est là Oh il est pas Attends, bien, faut, oh là oh là faut... il est pas okay. bien le man Je l'escorte le hein. Je l'escortais, mais il s'est chié dessus Comment ça il s'est chié dessus Bah... Ben... <rire> ah ouais, non mais c'est vrai ouais, oui. <rire> Il y a du zombie à gauche, il y a du zombie à gauche Ok Oh mais je le porte le man, il est sur mon dos là Ouais ouais il est sur ton dos, enfin oh un tu t... t... enfin, lui t... t... t... t... tiens t... la main mais Viens viens viens, on part, Norby, par ouais, ici viens. Okay. allez on s'échappe, on s'échappe, extraction, extraction, on court, on court, on court on, on sort Tirez à, tire à vos pieds pour avancer Tirez à vos ah pieds pour non, avancer plus vite Tirez à tes pieds Tirez à tes pieds Tirez à tes pieds J'ai fait balles. Tire Tire Tire Shield pour tout le me monde me le bac, Je le bac toi devant, ok C'est fermé. Ouais, fermé On sort, pas, on sort, on sort, on sort Go, go, go, go C'est bon. Ah le là-dedans fous le dans la machine. Appuyez tous sur le bouton E Là, enfin, sur votre truc. En fait, il faut le foutre dans la machine. Il y a un vilain, ok Ouais logiquement les bestioles elles nous ont suivi là, ça devrait arriver bon, j'ai récupéré mon arme Ok oh, y a... oh ils ont des nids sur eux, mais non act act act activez, vos ultis, eux. activez vos ulti, activez vos ulti si vous pouvez je... je... bien sûr Attends Mon ulti c'est une mine Tech, React, attends là on doit partir non euh, Fermeture crois... de zone en cours Je crois pas hein peut, Ah non c'est bon on regarde Je crois qu'on a réalisé toute cette mission je crois là, hein, sur les trois Ouais mais alors je pense qu'on pouvait, on pouvait rester et avoir euh, des récompenses plus importantes Alors oui Toi, et j'ai et Plus tu restes et plus tu, tu, tu, tu, tu nettoies le truc et plus t'as des trucs euh, importants à la fin ouais. Genre là on a 1000 XP après, j'ai lancé en mode simple, il y a différents, il y a différents modes de jeu. Non, Le oui, on peut la ah, mais, ah, mec attends, c'est un jeu, donc quand même, il y a l'édition standard qui est disponible pour euros sur PC et euros sur console, donc euh, bien sûr qu'il bah, est attends, bien ce faut, jeu. Faut là, déjà, on déjà dif, en on dif, on, on, on difficile ensemble, si on, on, va, on va essayer de tout clear correctement, ça va être très sympa. Ouais, venez, venez, on nettoie ça, mais euh, bien, quoi, ah, dans les moindres recoins. On, on, on... Ouais. Vas-y, Norby, on te suit, j'ai déjà ah, fait l'ouverture ah, tout à l'heure. On va les, les avoir en furtif. Prenez les pistolets silencieux. Hein. Vous, vous savez, c'est quelle euh, quel paroi qu'on peut, euh, qu peut détruire et tout En bois, normalement, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai vu qu'on pouvait, on pouvait euh, solidifier des parois et en détruire. Ah, ça vous. suffit chutes d'adrénaline là hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en, en fait, fait, ça, me, ça, ça, me ça, me ça pas, En fait, ça se recharge donc. Là. <rire> Oula putain est j'ai ouvert la même porte, je crois Quoi On là. jamais Oh, y'a un nid, y'a un nid, y'a un nid Ok, j'ai tiré une balle et c'était pas dans la personne. Je pense que c'est quand même vachement immersif... Ah mais à l'où c'est... C'est prenant de ouf. Alors il faut faire gaffe que le truc te pète pè pè pas la gueule. Ah, tu tu l'as explosé Attends, oh, oui, il a des, des piégeuses pour, pour attirer l'élite. C'est quoi des piégeuses Quoi Faut qu'on bute Gomard. Pas... Je, je vois tout vert, je vois tout vert Gomard elle en train de oui, mourir, elle a activé bah, quelque ouais, chose... Non, mais, ça, je tout à mais moi j'ai un virus, ah j'ai un virus aussi Mais restez avec vos virus, vous approchez pas de moi là. Oh y'a un nid, y'a un nid. Gomard, Gomard, Gomard Attends, attends, attends, attends Let's go! Si, si tu tires au. Là, c'est la mission de Gomar, les nids. Les... Euh, oh, c'est qui lui? Attends, il est pas mort, il, est, il est, est, pas est pas mort. Ouais, mort, ah, ok, c'est bon. Aïe, ah, c'est. Sait... Aaaaaah! Tout va bien! oh putain, je me fais. C'est bon, c'est bon, c'est oh, bon, c'est oh. bon. Il oh, y a quand même beaucoup de signaux d'alerte là devant moi, il y en a trois au moins. Ok. Il y a, il y a un gros, uh, gros machin, il est mort. Ok, nice. Alors, il oh, y peut... a des nids partout, mais alors partout. <rire> Elle a sauté! C'est marrant regardez. Oh putain! C'est marrant Je regarder en tout vous me foutez non, la Moi je vous ai laissé avancer pour vérifier quand même un peu. Non, non, il n'y a pas de vérification comme ça Non mais lui, en fait Sho il nous regarde par derrière et il nous mate en fait. Ouais. Il faut que nous matez, genre. C'est l'inspecteur, c'est... Ouais, grave. Il nous je rate que c'est bien on fait, tu vois, groupé. ce que fait. On est plus trop un Il y a un... Ouais, il y a ouais. un, y a Attends, un elle est solo. Vas-y, vas-y, vas vas on rejoint, on rejoint Gomar. Il oh, y a un élite sur moi, il y a un élite sur moi Ok, il est quasiment mort.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 Ah, mais toi, en il fait vous, je il me prends des, des trucs couloir, je sais pas si ça vient Il veut quoi lui là Allez-y moi, bon moi, moi je de vos tirs Alors ait... je les plus au cac. il faut qu'on explose toutes les boules aussi pensez-y juste je tiens à dire que l'objectif en haut à gauche est parti donc je crois qu'on a réussi l'objectif de, de, de cette map Oh donc, non, ah, non Ah non Donc moi ce que je propose c'est qu'on aille dans le sas pour avancer Go faire le plein de munitions avant Ok T'es sûr qu'on a fini l'objectif de cette map Bah je crois que l'objectif de, de la map c'était en haut à gauche et fallait faire euh, 3, 3. Là Norbi, tu peux aller non. ramasser, ramasser non. les ramasse euh, les trucs verts non. là Non non tout à l'heure je l'ai pris Mais t'inquiète, c'est bon là C'est oh. pas un argument, c'est bon là Genre c'est. Ah, hein. Mais c'est ça qui nous a fait le truc vert tout à l'heure Mais non mais c'est safe déconnez pas, J'ai deux PV les gars Ouais ouais déconne pas chaud, déconne pas chaud, t'entends ça, déconne pas mec. Allez c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'arrête de déconner. Là non, c'est ici qu'il y aura le portail du coup le portail jaune-orange là. Je sens que ça va être bizarre ce qui va se passer là. Bah, en théorie, je pense que le dernier truc, c'est y y avoir même un chose, le fort. J'ai complètement reculé. <rire> Il y avait un gars par là. La... Ah non, on peut pas piller. sur localisée. Ok, tu vois, regarde là. Obje... L'objectif en haut à gauche, c'est ce qu'on doit faire dans cette map, tu vois. Apporter les injecteurs aux, aux nodules nourriciers. Ok. <rire> on sent la compréhension quand tu lis. <rire> ah ouais, non, mais. <rire> J'étais vraiment pas prêt. Vrai, moi de base, je suis venu pour tirer, <rire> pour lire. Vous les avez vus il euh, y, y avait 5-6 ennemis Attends, attends, moi. Attends, on, on, on est séparés là, J'ai pas de confiance là. J'ouvre une porte. Norby, est-ce que tu peux aller ouais. voir dans cette pièce s'il te plaît <rire> Ouais bien sûr mon, mon pote, j'arrive. Vas-y, rentre par la fenêtre là vite fait frérot. Attends, attends, où oh. Attends, attends, euh, regarde, oh putain Vous voulez tester oh, mon putain. pouvoir oh. Je crois que eux, tu leur tires dans, dans le nid, ils meurent instant. Ok, nice. <rire> ça me fait trop rire, putain. Jusqu'ici, euh, tout va bien. C'est bon, on est. Il faut juste détruire les, les petits nids là et en, en soi, on est, on est pas mal. Là. Ouais, ouais. Norby, toi, toi, qui, a une, toi ouais. qui a une grenade, tu veux pas la foutre Genre, mais je sais pas, les grenades explosives ou les, les trous dans le mur Moi, oh, c'est une fumigène que j'ai. Ok. Ah bon, toi aussi Bah, moi, moi aussi, c'est une smoke, je crois que j'ai. Oh, oh merde. Oula, oula, oula, je <rire> fait, là. Oh, j'ai plus de vie, frère. Ok. Mais genre j'ai vrai... vraiment plus de vie là. Ah, mais je crois ah, que les nids très jeunes non Je sais pas du tout, mais en tout cas ceux qui ont un nid dans le dos, vous tirez une seule balle dans le c'est bon. Hein. Pas à peu de vider un chargeur. Il se passe quoi, quoi non, mais... Norby Tire-moi dessus. Vire-moi la merde que j'ai sur moi. Oh. Ok. Tu l'as retiré Pas tout, pas tout, pas tout, pas tout. Vas-y là, retire-moi tout, retire-moi tout, frérot. Bah j'essaye, j'essaye, c'est chaud. Ah mets-moi des quand coups quand de crosse il faut, ouais, mets-moi des mais coups de, de, de, de crosse frérot bon. Mais ça me, fait, de... ça me stresse, ça me stresse, j'ai joué de verte sur moi, pas, donc... Euh... Non, mais... ah ah ah ah ah mais c'est pas croyable. le truc il est sur son dos et il se retourne quand je vais derrière lui Bah voilà il nous a tous contaminés Mais qu'est-ce qu'il Ne connais pas vraiment j'ai 2 PV Non mais aucun oui. geste barrière le mec hein. On peut pas bon. se shielder, y, a, y a pas des, euh, des points de... des trousses faut on aille au point jaune Bah non y a, y a que des boosts de santé Ils sont pas facilement trouvables en vrai il a que des boosts de santé Qui vont, qui vont te faire récupérer ta vie euh, partiellement quoi En gros c'est un... au fur et à mesure ça diminue vas-y venez venez venez On va, on va tous ensemble au point jaune Il y, y a des monstres qui arrivent par en bas attention, En dessous Je fais le dernier alors, tout le monde doit récupérer une batterie et l'insérer, je pense. Oh ouais oh. Tout va bien, j'ai toujours J'ai eu accès ici, mais il y, y a les monstres qui me rushent. Je saigne du fion. Tenez. Ah non, je peux pas en fait. Je merde. Vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où J'en sais rien. En secours, je suis oh, je sale vais mourir, Je vais mourir, je crois. J'arrive. Je suis une fiole. Referme la porte ah <rire> oui, Oh merde Je suis mort Et les pierres, les Non pas... Mais Sarah, il a, il a qu'à crever ce chien Ah non, je vais me demander de de un truc au sas T'as demandé quoi on arrive. au sas oh On n'arrive pas ah, Je suis wow. à terre aussi oh. Oh, Ça fait trois quarts d'heure que j'ai deux pv en même temps T'as quand même bien tenu, hein, mine de rien vrai. Il, y a, il y en a combien qui arrivent encore, uh, Gomar euh, Je sais pas mais je peux encore les avoir au sol là pour l'instant oh, ben, Alors là, ils m'ont achevé total hein. Tu t'es relevé ou aussi pu... Oh ah non, non c'est hors qui de combat, c'est marqué Ibana. C'est moi Bah, c'est toi qui, bah, qui m'as relevé. <rire> je sais. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Euh... <rire> <Je sais. rire> <rire> en fait, Putain, euh... <rire> <pense, ça> <rire> <être rire> eh. On, on, peut, on peut te, euh, te choper ou pas J'ai plus. En fait, je vais être en rate de balle, moi, Gomar. T'inquiète. C'est pas une bonne idée de mon idée. Fermeture du sous-sol en cours. Munition faible. On vient de crever. Oh non. On devient de la mousse, On m'a tué sur le bras. Je suis devenu une éponge Mais tu sais que c'est trop plaisant Y'a une putain de satisfaction à avancer en, en clic droit ou quoi Attends, attends, Norby, bouge pas ah, Oula Oh Oh bah alors, c'était pas nécessaire J'aurais peut-être pas dû me rapprocher <rire> Norby, qu'est-ce que t'as fait Bah, en fait, euh, j'ai voulu qu'on les virus, mais je me suis un peu trop approché Ah, je l'ai... En... Ah, il est là-bas Attends, mais c'est ton perso, ça, normalement C'est à moi Ouais, on dirait. Oui, c'est celui que j'ai mis en deux, en... Oh. Ah non, c'est Norby qui l'avait pris, celle-là Moi, oh, je sais plus. Moi, moi, moi, c'est Ibana, moi. Bah tu sais, on est passé par un peu tous les persos, hein, je veux dire, au bout d'un moment. Allez, ouais, ah, va À partir du moment où à chaque mission, on en perdait un, euh. <rire> Ok, c'est bon. Ah, tire, tire, tire, tu, tu, tu tire, tu veux... tire Tire aou aou aou aou aou, aou, aou, aou, aou, aou Oh non, il, il reprend, il reprend du tout Allez, Tire, tire, tire, mon pote Tire, tire, tire, tire, tire, tire, tire frérot, tire. Nickel est, nickel est, nickel, est, nickel est. Tire, tire, tire la perle Tire, tire, tire, tire, tire. Ouais, tire, tire, tire, tire. C'est bon, j'ai. l'ai allez, allez, on se casse Hélicoptère, 55 mètres Hélicoptère, C'est dégueulasse. dégueulasse En vrai, c'est pas, pas mal du tout, gros. J'arrive. On va récupérer un agent, on va récupérer un agent Ok, ça. nickel Mais la munition faible vous, vous êtes fait euh, spotted par un mec, non NON Nous, on est les... Oh, est, on est discrétion, qu'est-ce qu'il raconte C'est pas avec qui qu il parle. Ok, nickel Let's go! Ok! Parfait! Et donc bah, là, il nous reste un truc? Ouais, il nous reste une troisième mission. ça. Ah, il faut, faut, faire... On aille au ouais, il faut 80 faire un truc avec les nids là! Vas-y! 80 mètres, faut qu'on aille. Attends, Ouh, oh oh oh! Oh! Euh, regarde, Gomar! Ouais! Il... Prends le virage juste à gauche. Mais t'es un gamin! Ah. <rire> il, a, il a fait l'âge! <rire> ce truc-là me fait beaucoup trop rire! Merde, mais... Putain, Heureusement qu'on est pas dans la vraie vie, t'aurais plus de rotules. J'étais tiré au moins 4 fois dans le genou avant de tirer sur le truc. Il y avait des ceps par terre, j'arrive. <rire> et, et, et mec, et moi, moi, je suis, tu sais que je suis en plein kiff, hein. Je prends mon temps, je fais les petits kills, tranquille. Il y a pas d'erreur de commise. Par contre, j'ai 9 smokes, je vais vous les quoi, envoyer de pour de vous aider. Ouais. Bah, hésite pas à lester Infiltrer, bah, Infiltré, vas-y, tracker. Marquage de nid. la putain, la vache. Allez, faut pas tirer sur la nids, faut pas tirer sur la vas vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Ok, je smoke la zone, je smoke la zone Oh, il y a quelqu'un qui tire Il y a un tireur Je crois que on a, tour, ça cancel tout hein. Pff. Pff. Oh que dalle Ah merde, si on alerte le, si le niche, je crois qu'on peut pas... Oh c'est qui T'as besoin d'aide bah, c'est oh, ouais, non, mais... tu t'es fait allumer Gomar? Ni alerté, ah ouais, donc là on peut pas poser les trackers. J'arrive si tu vois Oui. faut, retirer... faut... faut me retirer les coups C'est bon, technique. Y'a encore une bestiole bizarre par terre là. Oh merde il va, il va hurler, j'ai reconnu ça. Oh non il chute. Oh merde c'est de merde, c'est de ma faute, c'est de ma faute Il s'est passé quoi encore Bah en fait j'ai tiré sur un gros il m'était trop de temps à mourir donc du coup il a eu le temps de crier et d'alerter tout le monde. Oh, du non. coup on peut pas on peut pas marquer l'ennemi. Bah du coup on peut rentrer. Ah ouais on a on a on a fait, on a baisé tout là Ah c'est sûr, c'est en, en, en bas à gauche le devant j'ai rouge. Ah merde. Et y'a ah, plus la mission vrai. jaune donc euh. <rire> C'est caïp. Oh, ou... -ce que... on non. rentre à la maison Vas-y, mais go vite partir. En fait, il fallait ouais, faire tout en furtif hein. et comme ça poser les marqueurs euh, sur les En fait, tu alerté, sinon c'est pas possible. Il est les cool, là Ah, il est par là-bas. Ah, c'est bon, euh, on, on part là Ouais, j'arrive. Ok, <rire> j'arrive, j'ai un dernier truc là. <rire> Attends, y'a des gens qui arrivent. On, couvre, okay, on cover, on cover, on cover yes, Tiens, Alien versus <rire> Predator le bordel. C'est bon. Nickel Extraction activée J'en reviens pas, putain. Et on a mis le man dans le... ça c'est bon <rire> Ouais c'est bon, on a géré, on a géré. Ouf. Bien joué ça Let's <rire> go bon en fait on a quand même... Ça, pas, ça, en, pas en mode facile, on a perdu deux je... missions sur trois. Et <rire> <Ouais. rire> eh mais en vrai c'est pas si simple hein Mais c'est... Oh. Il faut vite le tuer, en fait, ils ont une... La plupart, il faut mettre des headshots, sauf euh, ceux qui ont hurlé, là. Ils avaient un... une protection à la tête, il fallait tirer dans le body. Voilà, <rire> vous lancez en partie rapide, vous trouvez forcément des mates. Voilà. Ouais, c'est ça, si vous n'êtes pas en équipe, ça se joue de 1 à 3 joueurs, vous pouvez join tout seul et vous allez être avec des randoms dans, dans, dans l'équipe. L'équipe, elle sera automatiquement euh, fil avec, euh, avec d'autres gens qui sont soit seuls, soit à deux. Du coup, ça dépend combien vous êtes. Euh... Et Norby, ah, l'édition standard, elle coûte combien sur PC euh, Sur PC, c'est euh, 40 euros et 50 sur console. Putain, trop bien et... Et... Sur tous les supports Crossplay Et cross progression également C'est-à-dire que Mais... peu, peu importe le, le support Si parmi tes niveau euh, Je sais pas 5 sur PS4 Tu seras niveau, euh, niveau 5 sur PS5 aussi quoi ou, Mais ou même sur PC Mon cher Dan Robbie et ma chère gommard, -moi que Je ai, dire qu'on s'en fout du prix Vu qu'il est dispo dans le Game Pass Exactement Exactement c'est vrai Putain le Game et Pass aujourd'hui Puisqu'il est sorti aujourd'hui Bien sûr le 20 janvier Et surtout merci à R6 De nous avoir fait confiance Pour stopper Yes euh... Merci Rainbow Six France Merci merci R6 Bisous Ubisoft! Et, et des bisous, les Des bisous à, à vous deux! Des bah, bisous, bisous! également! Des bisous Prenez soin, bisous. soin de vous! Ouah, putain, oui. les grosses couilles! Et nous, on se revoit bientôt, <rire> monsieur, monsieur Norb et Gomar, si jamais un jour tu connais! Bah ouais, bah grave! Grave! Voilà! voilà. <rire> bisous. Allez! Bisous! Bonne soirée! Des bisous. Prenez soin ciao, de vous! Ciao. Et à une fois prochaine! Ciao Juice. ciao!